Alors, tu vois, la Suisse, c'est ça. La Suisse, c'est Boudry. Boudry, un petit coin de Suisse, perdu au bord du lac de Neuchâtel. La Suisse, c'est Patrick Juvet. La Suisse, c'est Godard. La Suisse, c'est le professeur Tournesol. Et oui, le professeur Tournesol lui-même était Suisse. Mais aussi, la Suisse, c'est Marat. Le révolutionnaire Marat qui est né là.